Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti faire un petit tour de serre et un tour du jardin. Euh, tout d'abord déjà une pensée à Silvio, euh, jardinier amateur euh, qui subit des grosses inondations, et peut-être dans d'autres régions. Et il y en a après qui, des collègues qui ont déjà des manques d'eau, comme quoi c'est mal réparti. Bon nous là comme vous pouvez entendre ça pleut mais ça pleut correctement, il n'y a pas d'inondation comme l'an passé. Alors les feuilles de chêne, des semis spontanés, vous voyez que ça pousse bien. Alors on va voir euh, les capucines grimpantes, j'en ai semé deux. Euh, les œillets, c'est pas encore né. Euh, le persil, le persil, il me semble que j'ai vu, il bon, y a de la mauvaise herbe, ah celui-là, c'est un persil, alors 15 jours après, euh, comme vous pouvez le voir, c'est un train de net. Bon vous allez dire, il y a des granulés bleus, mais le problème c'est qu'avec les salades à côté, j'ai pas envie que mon persil soit mangé, et comme j'ai beaucoup de limaces qui traînassent, pour sauver le persil, j'ai pas le choix. Toujours la forêt. Euh, je vous rappelle, les feuilles de chêne, elles étaient nettes toutes seules. Bon, là, cet endroit-là, on les a pas éclaircies. Là, c'est les pommes de terre altesse. Vous pouvez le voir, bah, maintenant, la petite protection, ben, bah, on Le mettra que si ça veut regeler mais ça, ça pousse bien. Alors, ça, c'était une qu'on avait oublié il y a deux ans qui est ressorti. C'était sûrement un, comme une gros comme une mangette Et là, c'était bon. Je les ai mis un peu épaisse, ce c'était pour un test. On verra dehors comment ça donne. Mais là, dans la serre, j'ai dit on va tester. Ouais, d'autres feuilles de chêne. Là, une petite fierté quand même. Les petites euh, scaroles cornet d'Anjou qui étaient nées dehors. Dans le jardin où il y avait les trombolinos. C'était né tout seul. Ça avait né en retard parce qu'on avait une sécheresse. Et vous voyez, bon ben, bah, rendu presque fin mars, ça va donner quand même des belles salades. Ensuite, euh, des petites nouvelles des boutures bon va falloir j'enlève encore des salades ce euh, sont la malle elle aussi et vous pouvez le voir bon, comme je vous dis c'est la sève euh, qui est dans dans le bois de taille mais je pense qu'avec le pralinage que j'ai fait euh, d'argile euh, dans ma vidéo taille vous pourrez revoir ça, ça aide bien il faut surtout garder humide on verra ce que ça donne après, bon ça c'était les laitues de printemps. Va falloir qu'on en replante encore. dehors Et là les choux. Euh, J'avais dit que c'était des choux cabus, en fait c'est des choux de Milan. Bon va falloir que je les rempote parce que je sais pas, ils veulent pas tenir droit. Les petits choux fleurs sont un peu plus, sont un peu plus droits. Il y en a qu'un, il, il m'embête à chaque fois. Il veut se casser la goule et j'ai pas envie encore de les mettre dehors je, je pense que je vais les rempoter dans des pots un peu plus grands les premières capucines après dans mon petit cabanon alors le poivron est pas encore né euh, non le piment euh, là janvier vous voyez comment aller la maman février là dans la bouteille il va falloir que j'enlève celle de février la petite je vais leur dans une autre bouteille. Ensuite, le semi, là, on est 15 jours après. Ça y est, la marmande de mars. Alors, là, les trois tomates du défi sont au complet. Là, d'autres feuilles de chêne, celles-là, vont pas tarder à s'en aller. Et là, je découvre en même temps que vous. J'ai eu un peu la main lourde. C'est des choux de Bruxelles bon si tout va bien on aura de quoi manger cet hiver Et on va aller dehors mais quand ça me pleuvra plus on va aussi planter les pifs je vais vous expliquer un petit peu c'est le bon moment là on a jusqu'au 24 je crois c'est au niveau de la lune en fait qu'il faut s'en occuper alors comme je vous ai dit tout à l'heure ça Là en fait, c'est de l'ail. Euh, J'en ai acheté 500 grammes en jardinerie, et là c'est pas du germidour, c'est du rose de l'Autrec, une bonne variété qu'on peut semer au printemps. Alors je vais le planter et on verra au mois de juin, juillet. L'ail euh, en bulbe rond, je vais vous montrer euh, ce que j'ai oublié dans, dans le jardin pour voir un peu la différence. Et ça, c'est un cycle de deux ans en fait par rapport à, à l'autre ail. Et je permets de gagner, euh, vous verrez à la récolte, mais il y a des sacrés bulbes. Bon, je vais vous montrer, vous voyez, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de terre, faut. Euh, faut que ça voie le jardinier partir comme ils disent surtout pour les c'est vous voyez déjà qu'il est poussé après j'effectuerai un léger butage et pour le surtout pour l'ail euh... l'ail de printemps faut, faut surtout pas l'enfouir de trop bon faut l'enfouir un peu quand même parce que des fois il ya des mois surprises les oiseaux ils font comme Bon, c'est un peu humide ben, ce matin parce que ça vient de mouiller. Mais voilà, un peu comme ça. On verra. Euh, vous avez jusqu'au 27 mars pour faire ça, ce petit test pour voir ce que ça donne. Bon, je vais vous montrer. Ah ben, je vais pas pouvoir l'arracher maintenant. Ah bah ben là s'est poussé dans le coup bah, le en fait c'était comme un bulbe de tulipe et vous voyez quand il se remet à pousser et ben il a plus le bulbe ça fait des grosses racines et vous voyez je l'ai laissé sur place j'ai oublié on verra ce que ça donne mais vous allez voir dans notre jardin la différence ah oui pour les pifs dans le goût c'est en lune descendante on a du 16 mars au 28 mars pour euh, planter de l'ail et cet ail il sera rond en fait ce sera un bulbe et chez nous on appelle ça pif et c'est le seul légume que je m'occupe de la lune avec la greffe aussi on, on a remarqué que la greffe marchait mieux euh, si on suivait le calendrier lunaire et pour l'aïron que je vais planter euh, là on est le 17 bon c'est limoneux, alors je pourrais le planter et dans le coup ça fera un aïron qu'on récolte au mois de juin qu'on replante euh, au mois de novembre et ça va donner de l'ail l'année d'après avec de magnifiques cailloux vous allez voir dans le tour de jardin ce que ça donne au niveau des fraisiers, bah, c'est pas tout propre. Ils sont bien démarrés Faut savoir qu'il y avait une sacrée sécheresse. Il y a eu des pieds qui ont disparu. Euh, là, bah, je voulais vous faire une vidéo dessus. Mais ça va attendre la semaine prochaine. Sur la division. ce Comme vous avez vu la dernière fois, je vous avais montré que j'avais euh, dédoublé. J'avais en fait en, en, enlevé les les oeilletons, ben vous voyez, ça redémarre déjà sur d'autres oeilletons et que je voulais pas. crois que je les enlève aussi, cela parce qu'en en fait, il faut laisser une tige principale de, de cette souche. Cela, vous voyez, il y en a, je sais pas, euh, six ou huit, il faut prendre la plus belle et je vous montrerai la, la semaine prochaine. Quand le temps le permettra. Euh, J'avais fait ça à la grelinette aussi au remblir. Et là, c'est une terre vraiment argileuse. Et les oeilletons on ben, va voyez. Je les avais mis en nourrice et d'autres fraisiers qui étaient allés se balader dans dans les artichauts. Et là, je pense que ouais, ils ont sûrement fait des racines et je vais pouvoir les mettre euh, ici là pour faire. Euh, faire des remplaçants parce que bon euh, cela là euh, va falloir que je mette de l'organique parce que ça fait cinq euh, ans qu'ils sont à la même place et je vais refaire une nouvelle plate-bande voilà bon, au niveau des fèves mi-novembre -mi les bah c'est en fleurs ils annoncent des petites gelées dans la semaine j'espère que les premières fleurs vont pas, vont pas geler. Bon, ici c'est un limon euh, qui est un peu plus chaud. Euh, ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai passé un coup de serre-fouette pour les buter légèrement. Elles sont en pocket 2, je vous rappelle. Vous voyez, elles ont, elles ont bien talé. Au niveau de l'ail, l'ail, euh, les cailleux. Et vous voyez, les pifs. C'est assez extraordinaire, hein, regardez la différence des végétations Et vous verrez au mois de juillet ce que ça va donner. Les échalotes poussent, c'est des échalotes grises de, de ma production. Je les replante d'année en année les petits œillets. Des petits, euh, petits cailleux. Et là ici, il y a les pommes de terre. Vous vous souvenez où j'avais fait l'essai de la grelinette? Vous me disiez, il y avait des modes Regardez comment c'est limoneux. Alors, ça et là, les, les pommes de terre, je les ai légèrement butées. Elles sont à, à 7 cm dans, dans la terre pour pas qu'elles sorte. C'est que quand même, on, on est au mois de mars. Je voudrais qu'elle soit de sortie euh, au mois d'avril bon risqueront peut-être geler mais comme je vous dis il euh, y en a eu, euh, environ une centaine et on ça ne coûte rien d'essayer vu notre climat et là il reste des févroles de l'an dernier qui étaient tombés je les ai laissés bon euh, quand je buterai les patates et eh ben ça va gras et vous voyez les feuilles de peupliers commencent à évoluer Alors on est rendu au premier jardin, comme vous pouvez le voir, bah, la taupe a labouré les carottes. Ensuite, la première fleur de bourrache. Comme je l'avais mis sous un petit tunnel à la pochelet, comme ça, vont pouvoir profiter des premières fleurs, les petites abeilles. Alors les petits bois, bah ça pousse bien. Il y a des bleuets. La haie commence à repartir. Bon l'hôtel insecte, ah bah t'es il y a des cagouilles qui sont dedans. Au Niveau févrole, mon petit essai de janvier ça pousse bien. Bon, le seul problème c'est qu'il y a eu en faveur des températures des six et les six ça va provoquer des petites perturbations au niveau des racines. Elles arriveront moins à faire de nodosité. On des nouvelles des fèves, comme vous pouvez le voir, il ben, y a des manques et je sais pas pourquoi, c'est surtout dans les graines de semences parce que dans les miennes vous pouvez voir que ça a bien marché c'était les Sévilles du 27 janvier euh, en fait c'est les mulots qui étaient dans, dans le colza à côté qui ont mangé des graines et les petits pois vous voyez bah je les avais resemés, mais j'avais oublié que il n'y avait pas que les oiseaux et les mulots ben bah, ils ont bouffé une partie des petits pois, c'est pour ça que j'en avais ressemé dans le tunnel et j'ai fait un mini châssis. voilà bon, je vous mets en zoom parce que j'ai pas envie d'aller matraquer le terrain. Et Vous voyez, le lin est né et j'avais semé des fleurs, mais je les vois pas. À s'attendre, je pense, les températures plus propices. Le lin, c'est le premier à naître. Ici, là, ça fait une semaine. J'ai fait un mini tunnel. Mais vous voyez, il n'y a, a pas besoin que ça chauffe beaucoup parce que c'est les petits pois en fait. Le deuxième semi pour voir la différence par rapport aux autres. Au niveau des oignons, ça se passe bien. Ça pousse. Vous voyez, je vais en replanter dès que ça se remettra à faire beau. J'étais un peu déçu l'autre jour j'en avais acheté 500 grammes en petits bulles billes et ça a pas fait, fait escompté parce que c'était des gros bulles billes en fait alors j'en ai racheté 250 grammes pour faire à peu près la même longueur que l'an dernier alors là je vais vous laisser sur une vue euh, du petit parterre de fleurs devant la maison pour pouvoir admirer toutes ces belles fleurs du printemps et je vous dis à bientôt I'm